Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Chercher un système de trading efficace n'est pas quelque chose de facile. Vous êtes peut-être en train de regarder cette vidéo parce que vous cherchez une méthode de trading efficace et heureusement, il y a des personnes comme moi qui ont cherché avant vous et qui ont trouvé une méthode efficace. Donc ce que je vous conseille, c'est de suivre des formations, qu'elles soient gratuites ou payantes, qui vont vous permettre de gagner énormément de temps. Il y a des personnes qui cherchent pendant 10 ans, voire 20 ans. J'ai un étudiant qui m'a dit qu'il avait cherché pendant 20 ans et qui, heureusement, a trouvé euh, la bonne méthode grâce à ma méthode de scalping. Et euh, effectivement, euh, il y a tellement de possibilités dans le trading que ce n'est pas évident, lorsqu'on est seul, de trouver par soi-même une méthode de trading efficace. Donc, ce que je vous conseille, c'est de suivre une formation la mienne ou une autre, je préfère que ce soit la mienne bien sûr, mais euh, avec un suivi et avec euh, des résultats assez rapides. Parce que vous avez certaines méthodes qui vous demandent d'apprendre de, pendant 6 mois, un an, et moi j'ai bien vu que ce n'est pas forcément efficace, en général elles sont très chères ces méthodes. Moi j'ai cherché une méthode qui vous permettait de commencer à trader sur un compte de démonstration dès le lendemain du jour où vous avez commandé euh, une méthode. Donc ma méthode de scalping, vous pouvez l'acquérir, vous pouvez regarder toutes les vidéos en un ou deux jours. Et ensuite, vous appliquez simplement ce que j'explique dans les vidéos, et vous pouvez démarrer immédiatement, et vous restez en démonstration jusqu'à ce que vous ayez des bons résultats en démonstration. Ensuite, vous ouvrez un compte de 1000, 2000, comme vous le voulez. Vous pouvez ouvrir un compte à partir de 500 euros, et là, vous verrez rapidement les résultats. Donc très rapidement, la première semaine, vous verrez déjà si vous avez bien compris le mécanisme, de la méthode. Et vous, si vous avez des bons résultats en démo, vous pouvez passer sur un compte de démonstration. Il ne faut, que faut que quelques minutes pour ouvrir un compte réel comme un compte de démonstration. Donc c'est ce que je vous conseille. Plutôt que de chercher pendant des années une méthode en essayant euh, les milliers d'indicateurs euh, techniques qui existent sur les plateformes, euh, non, ça va vous prendre énormément de temps. Euh, il faut que vous ayez un guide, que vous ayez euh, une méthode qui a déjà fait ses preuves pour essayer de l'appliquer. Alors peut-être que la première méthode que vous allez euh, trouver sur internet ne fonctionnera pas pour vous. Il faut à ce moment-là passer à une autre méthode, chercher vraiment le style de trading et la méthode qui vous convient à vous. Mais il vaut mieux investir un petit peu d'argent dans différentes méthodes plutôt que de perdre de l'argent, surtout si vous démarrez euh, trop rapidement sur un compte réel, avec des méthodes qui n'ont pas fait leurs preuves que vous testez par vous-même, mais euh, vous, allez, vous risquez de perdre énormément de temps et d'argent avant d'arriver à des résultats probants. Donc je vous conseille euh, de trouver des méthodes, chercher des méthodes, payer pour des méthodes pas trop chères, et à ce moment-là vous trouverez certainement dans chaque méthode un élément qui vous aidera, qui, qui vous semblera probant pour avoir des bons résultats, et là vous gagnerez énormément de temps et énormément d'argent afin d'arriver à des bons résultats très rapidement. Donc ma méthode de scalping, vous pouvez l'apprendre très, très rapidement et euh, l'objectif est, est que vous arriviez à gagner 1 à 3% de votre capital par jour. Alors commencez bien sûr avec un petit capital de 500 ou 2000 euros et une fois que vous aurez des bons résultats avec ce petit capital, vous pouvez augmenter votre capital. Et à ce moment-là, bien sûr, gagner des sommes nettement plus importantes, arriver à gagner un SMIC ou deux SMIC ou trois SMIC par mois, et peut-être un jour euh, pouvoir euh, laisser tomber votre autre job pour ne vous consacrer euh, qu'au trading. Donc j'ai des étudiants qui l'ont fait, qui ont laissé tomber le, leur job pour se consacrer entièrement au trading. Voilà, j'espère que ce que je vous ai dit aujourd'hui va vous aider, va vous motiver, et vous, vous aurez convaincu qu'il vaut mieux payer pour une méthode de trading plutôt que de chercher pendant des années la méthode qui vous conviendra pour, pour économiser quoi quelques centaines d'euros et risquer d'en perdre beaucoup. Non, ce n'est pas, pas la, la manière la plus intelligente de procéder. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la. J'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment